Si nous avons invité ce soir une économiste, c'est parce que nous sommes convaincus que l'apprentissage de la théologie ou de la philosophie nous donne, est une vraie richesse qui peut irriguer bien des domaines de la vie sociale. Et ce soir, nous le verrons avec l'économie. Nous avons donc la joie d'accueillir ce soir Elena Lacida, le professeur Elena Lacida. Vous entendrez qu'elle a un léger accent très agréable parce qu'elle est née en Uruguay. Je ne sais jamais si on dit Uruguay ou Uruguay. Euh, les deux sont possibles. Les deux <rire> sont possibles, parce que j'ai entendu les deux. Voilà. <rire> vous êtes donc euh, docteur en sciences sociales et économiques, professeur à l'Institut catholique de Paris, à la faculté des sciences sociales et économiques, où vous dirigez le master économie solidaire et logique de marché. Vous avez donc... Euh, un, vos intérêts académiques se portent notamment sur la question de l'économie solidaire et aussi du développement durable. Donc vous mariez à la fois économie et écologie, mais aussi un peu théologie ou anthropologie chrétienne. Vous essayez de, de tisser cela ensemble. Euh, je signale parmi les ouvrages euh, que vous avez... Enfin, vous avez écrit de nombreux articles que je ne vais pas signaler, mais je vais signaler un ouvrage qui s'appelle Le goût de l'autre, la crise, une chance pour réinventer le lien, qui est paru en 2011. Et justement, ça fait 10 ans, euh, le 15 septembre, que la banque Lehman Brothers tombait en faillite. Donc à l'occasion de ces 10 ans, c'est peut-être une occasion de réfléchir sur cette crise qui, qui est peut-être pas une crise, après tout, hein, c'est peut-être quelque chose de plus durable, mais peut-être comme vous le dites, une chance pour réinventer le lien. Donc ce livre, Le goût de l'autre, a eu un prix des libraires de Siloé, et est paru en 2011. Vous avez donc euh, aussi dirigé de deux ouvrages, l'un sur « Finance et bien commun », paru en 2009, et l'autre « Oser un nouveau développement au-delà de la croissance et de la décroissance » en 2010. Voilà, vous avez, été, vous avez aussi des engagements ecclésiaux puisque vous êtes chargé de mission à la conférence épiscopale dans le service national Famille et Société. Vous êtes chargé de mission écologie et société, c'est-à-dire que vous êtes chargé de faire en sorte, enfin de, de travailler à ce que l'encyclique Laudato aussi soit reçue, pas seulement lu, mais reçue profondément dans les communautés chrétiennes, vous avez lancé notamment, par exemple, ce label Église verte. Voilà, donc vous avez aussi mis en pratique ce que vous enseignez, vous essayez de mettre en pratique ce que vous enseignez. Nous vous remercions beaucoup d'être nous faire l'honneur de, de venir ouvrir notre année académique. Et je vous laisse sans tarder la parole pour donc votre conférence intitulée Comment une anthropologie chrétienne éclaire-t-elle les enjeux économiques Merci. Merci. Euh, ça va Bonsoir à tous et, et merci aussi de ma part aux doyen de la théologie et de la philosophie et de m'inviter, d'inviter une économiste. Alors vous êtes peut-être surpris d'avoir pour cette conférence inaugurale une économiste. Moi j'étais aussi surprise quand j'ai reçu l'invitation. Et, mais voilà, je, je, je suis très honorée de cette invitation et j'espère modestement pouvoir répondre à cette, à, à, à cette initiative que je trouve audacieuse et que je trouve aussi que, qui révèle une très grande ouverture d'esprit. Et donc euh, voilà, est, on, parle, on est dans une société dans laquelle on parle beaucoup d'interdisciplinaires. Mais je pense que c'est très difficile de faire vraiment de l'interdisciplinaire et que même si sur le discours, on est tous d'accord, après, chacun défend bien sa discipline et, et essaye que quelqu'un qui vient d'ailleurs voilà, ne, ne rentre pas. Donc, je trouve que le fait de, de, de, de faire cette conférence est, est un, un signe, justement, de, de votre vrai intérêt pour, pour faire de l'interdisciplinaire. Alors, je vais donc commencer par vous dire un petit peu d'où je parle, étant donné que, comme vous l'avez entendu, je suis avant tout une économiste. Et donc, euh, souvent, quand je dois situer ma parole, et je commence toujours par, par dire que je parle à partir de la frontière. Et la frontière, c'est une expérience pour moi qui m'identifie et, et, voilà, et qui, pour moi, aide à, à situer ma parole. Et il y a une triple frontière qui, est, que je pense, m'identifie et qui permet de, de mieux situer ma parole. Il y a premièrement une frontière et géographique. Et vous l'avez entendu, et je ne suis pas française, vous l'entendez dans mon accent, et, et je viens d'un pays du sud, mais ça fait très longtemps que j'habite en France. Et donc je suis, je dirais, façonnée, marquée par deux cultures, par deux appartenances, et deux cultures qui, donc l'une au sud, l'autre au nord, deux cultures que pour moi sont deux manières différentes d'appréhender la réalité. Je dirais que même chacune de ces cultures, de manière un petit peu générale, sont associées à une rationalité différente. Et je dirais que celle du Nord est une rationalité plus euh, linéaire dans le sens euh, où, euh, elle, pour connaître la réalité, elle va commencer toujours par euh, séparer, et classifier et ordonner. C'est un petit peu la rationalité scientifique et, et c'est un peu ce qui euh, souvent caractérise cette manière de penser et, au Nord. Tandis qu'au euh, sud, je dirais, euh, il y a une pensée qui est, euh, me semble-t-il, plus circulaire, euh, dans le sens que, euh, pour connaître la réalité, euh, elle va commencer par euh, rassembler et, par, et, par, et surtout par raconter. Donc il y a une, une, une rationalité qui passe beaucoup plus par le récit. Et si la rationalité du Nord a plutôt la forme de rapport ou d'article scientifique, celle du Sud souvent prend plus facilement la forme d'un récit, d'une histoire. Et, et donc voilà, deux manières de penser la réalité. Et ces deux manières de penser la réalité sont me, me constituent, m'identifient. Je pense que j'ai fait moi-même ma, ma propre synthèse entre ces deux, ces, ces deux rationalités. J'ai construit, et je continue à construire ma manière de penser le monde, mais elle est très marquée par et, ces, ces deux approches. Et vous allez voir, par exemple, que et, je parle toujours en trois points. Je suis une pensée qui est structurée en trois, et je pense que ça vient beaucoup de, de la France, et, mais qu'à l'intérieur de ces trois points, ensuite, je raconte... <rire> Des histoires. Et voilà. Et donc, voilà une première frontière. Une deuxième frontière eh, qui est eh, plutôt d'ordre disciplinaire. Donc, moi, je suis économiste. Eh, donc, ma formation de base, c'est la partie de laquelle je travaille, c'est l'économie. Mais eh, je me suis intéressée eh, au, au lien, au dialogue entre l'économie et les autres disciplines. Alors, évidemment, beaucoup avec les sciences humaines et les sciences sociales, mais je me suis aussi plus particulièrement intéressée au dialogue entre l'économie et la théologie. Et cela vient aussi de l'Amérique latine, puisque, voilà, en Uruguay, c'était très marqué par le courant de la théologie de la libération, et surtout par un théologien je ne sais pas s'il est dans, euh, euh, parmi les références euh, bibliographiques à la faculté de théologie, mais un théologien qui s'appelle Juan Luis Segundo. C'est un théologien, euh, voilà, un des théologiens de la Libération qui a le plus écrit et un de ceux qui a le plus été traduit en français. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la théologie. Et, et vous savez, la théologie de la libération, c'est une théologie que s'est euh, toujours caractérisée par euh, le dialogue avec les sciences humaines. Et donc c'est euh, cette théologie-là qui m'a donné envie, qui a interroché et beaucoup interpellé mes connaissances d'économie, et qui m'a donné envie de pouvoir euh, approfondir et creuser euh, le dialogue entre économie et théologie. Et c'est un petit peu ça qui va être surtout au centre de, de ma réflexion de, de ce soir. Et puis, une troisième et dernière frontière, que c'est une frontière, je dirais, d'ordre plutôt professionnel. Et donc, vous avez entendu, mon travail principal, c'est aussi à l'université, et donc à la Cato de Paris, et surtout dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et, mais ce domaine, c'est un domaine, justement, qui est, qui est très pratique et donc, euh, mon travail aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire, et même si ce fait à l'intérieur de l'université, c'est un travail, je dirais, qui est traversé par la pensée et l'action. Donc ça, c'est ma troisième frontière, cette frontière entre, entre pensée et action, entre théorie et pratique. Et, et voilà, je pense que l'économie sociale et solidaire est née euh, du terrain euh, mais ce qui euh, m'intéresse moi de l'économie sociale et solidaire c'est euh, euh, dans la mesure où ça révèle euh, quelque chose de nouveau sur ce que c'est l'économie et sur la manière de penser la logique économique et donc euh, voilà mais c'est on peut pas euh, enseigner l'économie sociale et solidaire sans avoir un pied sur le terrain et euh, voilà et un pied plus sur la réflexion et puis euh, mon Ma mission à la conférence épiscopale, c'est une mission qui m'emmène à être très souvent en contact avec des publics très différents, avec des acteurs de terrain. Et donc, là aussi, voilà, et même si j'ai avant tout un travail, je dirais, d'ordre intellectuel, puisque je travaille à l'université, le travail à la conférence épiscopale me permet cet équilibre avec, avec l'action. En tout cas, pour moi, c'est une troisième frontière qui est, qui est constitutive, je pense qu'on ne peut pas être uniquement d'un côté ou de l'autre et qu'il faut ce dialogue permanent entre pensée et action. Alors voilà, c'est un peu à partir de ces, de cette, de ces triple frontière que je vais essayer de vous dire assez rapidement comment ces trois frontières ont déplacé ma représentation de l'économie. Et en fait, c'est un, un très long processus, je dirais, de, de transformation et que j'ai progressivement, je pense, réussi à conceptualiser. Mais c'est un, un processus qui est toujours en, en, en marche, ce, ce n'est pas du tout fini. Mais euh, voilà, c'est cette transformation-là que, que je vais essayer un petit peu de, de vous raconter. Donc il s'agit, oui, de vous raconter une histoire, mais une histoire que je vais la, la, la, la raconter à travers de trois épisodes. Et chaque épisode et va être associé à un déplacement conceptuel. Donc voilà, c'est autour de trois grands déplacements conceptuels et que je vais essayer de vous dire eh, rapidement, en quelques mots, comment eh, ma, ma représentation de l'économie a, a, a, a évolué, s'est déplacée. Alors, premier épisode, donc, c'est eh, le déplacement de ce que j'ai appelé de la valeur à la relation. Le passage de la valeur à la relation. Et ici, quand je parle de valeur, même si je suis une économiste, je ne parle pas de valeur économique, je parle bien de valeur au sens moral, valeur morale, et, euh, et, et le passage donc de cette valeur euh, comme référence morale à la relation. Alors, à l'origine de, de ce déplacement, et, il y a, je dirais, trois frustrations. Alors, trois frustrations et que j'ai qualifiées avec euh, un terme sur lequel je travaille maintenant beaucoup à partir d'un auteur qui s'appelle David Stark. C'est ces trois frustrations que euh, je, je qualifie de dissonance cognitive <rire> et, ou de, comme Stark les appelle, dissonance de valeur. Vous savez, dissonance cognitive, c'est plutôt une notion qui vient de la psychologie, et, mais voilà, il l'a il repris pour l'appliquer au monde socio-économique et pour se référer à, à une réalité qui renvoie à des représentations différentes, qui sont dissonantes, et comment cette dissonance peut conduire à construire une nouvelle représentation commune. Donc voilà. En fait, euh, je pense que ces trois frustrations que je, je vais évoquer sont, euh, voilà, peuvent être euh, qualifiées de, de dissonance cognitive ou dissonance de valeur. La première, c'est euh, entre économie et théologie. Et pourquoi une dissonance Parce que, justement, ça a été un peu à l'origine de, de, de ma recherche, et c'est... Surtout la dissonance entre la théorie économique dominante, c'est-à-dire la théorie économique néoclassique, et, et, et justement la théologie de la libération, que c'est la première théologie que j'ai étudiée, que j'ai approchée. Et c'était en particulier... Euh, la dissonance de ces deux disciplines par rapport à la réalité de la pauvreté. Et, et donc là, quelque chose qui euh, voilà, m'a posé énormément de questions euh, sur comment la réalité de la pauvreté était appréhendée et analyser, étudier de manière complètement différente entre ces théories économiques dominantes et la théologie de la libération. Et c'est là qui est née un petit peu mon envie de pouvoir les, les, les, les croiser. Donc ça, c'est une, voilà, une première dissonance aux frustrations et qui m'a conduit tout de suite à la deuxième. Et la deuxième, c'est la dissonance entre économie et théologie et en termes de valeurs. Justement. Pourquoi Parce que quand j'ai commencé à regarder un peu les penseurs qui avaient essayé de croiser économie et théologie, ce que j'ai surtout trouvé, c'est des auteurs qui confrontaient économie et théologie au niveau des systèmes des valeurs. Et alors là, on trouvait d'un côté, et je vais un peu être caricatural, mais presque pas, en fait, l'économie c'est toujours du côté des bis et la théologie du côté des vertus. Euh, l'économie, c'est associé euh, à l'intérêt individuel, à l'enrichissement personnel. Euh, et donc, tout de suite, ça, ça devient, est associé, traduit en termes d'égoïsme. Et, et en plus, dans l'économie marchande, euh, c'est la logique concurrentielle. Et la concurrence devient très vite euh, une posture guerrière. Euh, on parle souvent de l'économie comme la guerre de tous contre tous. Et donc, voilà, c'est très clair que l'économie L'économie était du côté surtout de ce qu'on peut appeler des vices, tandis que de l'autre côté, la théologie, c'est tout le contraire. Et voilà, la théologie c'est celle qui porte toutes les valeurs de justice, bien commun, solidarité, amour. Voilà. Et donc, quand on confrontait l'un à l'autre, et c'était très clair la conclusion. Et en fait, au nom de la théologie, on condamnait l'économie. Et, euh, et voilà, et en fait, jusqu'à parfois arriver à une véritable diabolisation de l'économie. Donc, euh, euh, ça c'est la deuxième dissonance. En fait, moi, l'expérience que j'avais de l'économie, même si euh, voilà, la théologie m'avait ouvert les yeux sur euh, une, une, une manière d'expliquer de, la réalité qui, qui ne me satisfaisait pas, et je pensais que l'économie ne se réduisait pas à ses, ses, ses vices. Et donc voilà, là, cette deuxième dissonance, et puis qui est très liée à une troisième dissonance, qui est à l'intérieur même de l'économie, parce qu'à l'intérieur de l'économie, je dirais, on a la représentation exactement contraire, et notamment au niveau de la théorie économique dominante, où justement, je dirais, l'économie n'est pas diabolisée, elle est parfois sacralisée. C'est-à-dire, l'économie apparaît comme pensée unique, apparaît comme voilà, la solution à tous les problèmes. Et euh, voilà, un peu comme dit Mandeville, voilà, c'est ce qui permet de transformer les vices privés en vertu publique. Donc, euh, euh, voilà, là, il y avait pour moi une dissonance entre la théorie économique et la réalité économique. Donc, voilà, c'est un peu ces trois dissonances qui euh, sont à l'origine de, de, de ma démarche. Et, et donc, c'est un peu le, le travail que, que j'ai fait pour ma thèse, en fait, qui m'a demandé beaucoup de temps, parce que je cherchais un lieu pour pouvoir mettre en dialogue économie et théologie qui ne soit pas, justement, au niveau des valeurs, des systèmes de valeurs véhiculés par chacune de ces réalités. Et voilà, ça a été... Je, je, je voulais déplacer... La, la confrontation à un autre lieu et, et ça n'a pas été du tout évident de trouver ce lieu autre de, de rencontre. Et ce qui m'a permis de les, de les croiser d'une manière nouvelle, c'est une notion qui va vous sembler un peu paradoxale parce que c'est l'idée de transcendance. <rire> voilà, pour vous, c'est une notion euh, voilà, que vous avez l'habitude d'utiliser. De, de, de, mais en économie, en fait, ce n'est pas une notion euh, qu'on utilise habituellement. Et, et en fait, c'est la transcendance, mais plus que la transcendance, c'est euh, le rapport à la transcendance euh, qui m'a permis euh, de confronter d'une manière différente économie et théologie. C'est-à-dire... Quand je dis rapport à la transcendance, je parle ici de transcendance, pas nécessairement une transcendance religieuse, c'est-à-dire une divinité, mais transcendance dans le sens de quelque chose qui nous dépasse. Et donc le rapport à la transcendance, c'est ce que le fait de se référer à quelque chose de plus grand que soi est produit. Et donc ça, on pouvait le trouver autant dans des réalités économiques que dans des réalités religieuses. Donc c'est ce rapport à la transcendance, et je, ce que je voyais, c'était que eh, cette transcendance, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit eh, religieuse, elle pouvait, eh, des deux côtés, provoquer autant eh, de la liberté, libérer les personnes, que de l'aliénation. Et donc, euh, voilà, c'est ça un petit peu que j'essayais de croiser eh, entre euh, voilà, la logique économique et la logique euh, du sacré. Alors, euh, donc, euh, en théologie, comme je disais, euh, transcendance, euh, c'est une notion euh, habituelle. En économie, pas du tout. Et, et en fait, ce qui m'a permis de faire euh, euh, ce travail avec l'économie, c'est surtout un courant économique contemporain qui s'appelle « L'économie des conventions ». C'est un courant né en France en plus, et qui, voilà, qui travaille beaucoup sur, sur deux thèmes qui sont devenus un peu les thèmes clés de, de ma réflexion. D'une part, la rationalité de l'acteur économique, donc la question de la rationalité c'est-à-dire ce qui motive euh, l'action économique, l'acteur, et la question de la coordination des décisions individuelles. Vous savez qu'en économie, euh, voilà, la, la coordination des décisions individuelles se fait euh, dans une économie de marché par le marché, justement le marché est le dispositif par excellence de coordination des décisions individuelles, et en fait, l'économie des conventions dit que même à l'intérieur du marché, il y a plein d'autres dispositifs qu'uniquement la logique de l'offre et la demande, qui permettent de coordonner les décisions individuelles. Donc, euh, voilà ce que, au niveau de l'économie, m'a permis, justement... Alors, pourquoi ça m'a permis de... C'est un auteur, en particulier, qui utilise le terme de transcendance, et même plutôt que de transcendance, d'auto-transcendance, pour parler et, du, du rapport entre individuel et collectif en économie. Cet auteur, vous le connaissez peut-être parce qu'il est aussi connu comme philosophe, c'est Jean-Pierre Dupuis. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui a. C'est lui, en fait, qui, qui, qui a utilisé cette notion d'auto-transcendance et qui m'a un petit peu euh, ouvert cette piste de dire peut-être là, il y a une notion qui, qui peut me permettre de, de confronter économie et théologie euh, différemment. Donc, voilà, du côté économique, du côté de la théologie, en tout cas pour la thèse, j'ai utilisé des références différentes, mais alors évidemment Juan Luis II, mais également j'ai utilisé par exemple la, théorie, la théologie du sacrifice de Alfred Mars. Donc, c'est un théologien protestant et de Strasbourg, euh, qui, pour moi, a complètement renouvelé la théologie du sacrifice. Et voilà, donc ça m'a... En, en économie, on parle beaucoup de sacrifice, en fait. Et donc, ça m'a permis, justement, de comparer des logiques euh, sacrificielles. Et donc, voilà, des, des références plus au niveau théologique, mais au niveau... Euh, j'ai aussi, euh, euh, mobilisé quelques, quelques travaux plutôt d'ordre philosophique et notamment, il y a un qui est, que j'évoque en particulier, c'est le travail de Marie-Josée Monsin sur, euh, qui travaille sur euh, l'image. Et parce que justement, c'est l'image, elle travaille beaucoup sur, ça m'a permis de, de, de creuser l'idée d'icône et d'idole comme image de la transcendance. Et que, comment face à l'icône et à l'idole, en fait, ça véhicule des rapports à la transcendance ou à l'image de la transcendance différente. Donc voilà, juste pour vous dire un petit peu les, les, les, les, ce que, ce que j'ai mis un peu au rendez-vous de cette, de cette rencontre entre économie et théologie. Euh, alors, euh, donc cette cette cette confrontation autour de la transcendance, c'est c'est ce qui a produit, je dirais, mon, mon premier déplacement euh, dans la représentation de l'économie, c'est et qui m'a conduit justement à regarder l'économie euh, plutôt qu'à euh, partir des, des valeurs qu'elle véhicule, de la voir à partir des relations qu'elle rend possible. Et parce que justement, euh, la transcendance m'a conduit à regarder dans l'économie ce qui, justement, n'est pas ni maîtrisable, ni contrôlable. Vous savez, dans l'économie, on aime beaucoup la maîtrise et le contrôle, l'efficacité. Et donc, on cherche toujours à, voilà, à regarder comment on peut produire mieux, plus. Et, voilà. et même au niveau, avec un objectif de justice sociale, comment on produit mieux, on distribue mieux. Mais on est toujours dans un rapport entre l'homme et l'objet. Et voilà, c'est ça qui est au centre de l'économie, c'est quelque part l'objet, la marchandise, le bien qu'on veut produire et qui est, même on veut qu'il puisse être accessible à tout le monde. La, cette entrée par la transcendance m'a conduit à regarder des choses justement qui n'étaient pas maîtrisables. Et, et ce qui n'est pas du tout maîtrisable en économie, c'est la relation. C'est-à-dire, on peut maîtriser une technique, on peut maîtriser, voilà, une, un mode de production, mais la relation est, est, est justement un gros problème en économie. Et donc, c'est ça qui m'a conduit justement à dire, là, il y a un enjeu majeur, que c'est comment penser la, la relation dans la logique économique Et, et donc. Et voilà, vous voyez l'économie qui est souvent regardée par les résultats qu'elle produit, et la quantité de produits réalisés, le bénéfice obtenu, euh, voilà, ou même le, la quantité d'emplois de, créés. On est toujours en train de voir le résultat produit. Et en fait, là, il y avait pour moi un, un premier grand énorme déplacement, que c'est de dire, avant de regarder le résultat, il faut regarder les types de relations. Euh, qu'elle établit, justement, pour arriver à ses résultats. Et donc, c'est de, de penser, de mettre au centre de l'analyse économique la relation. Euh, et en fait, vous savez, l'économie, en fait, euh, ne peut pas exister sans relation. Euh, toute activité économique suppose une mise en relation. Pensez, le commerce, c'est la relation entre producteurs et consommateurs. La finance, c'est la relation entre celui qui épargne et celui qui investit. Le, le, le marché de l'emploi, l'emploi, c'est la relation entre l'employeur et l'employé. Il n'y a pas d'économie sans relation. Et pourtant, en économie, on va regarder avant tout le résultat final produit et surtout, on va penser que chaque acteur, on va l'analyser de manière indépendante. Chaque acteur a des préférences, nous aimons beaucoup identifier les préférences de chaque acteur en économie, mais on va le prendre de manière isolée et indépendamment des autres acteurs. Et donc voilà, et la relation est au centre de l'économie, mais elle n'est pas du tout au centre, en tout cas, de la théorie économique dominante. Donc voilà et ce premier déplacement. Et, et ce déplacement, en fait, voilà, et je, je le résume en trois, en trois effets produits. Euh, d'une part, voilà, j'ai passé des, des valeurs morales à, aux relations tissées, et donc d'une approche euh, plutôt morale à une approche, je dirais, plutôt anthropologique, parce que justement, la relation est au cœur de ce qu'est l'humain. Et, et donc là, du coup, et, voilà, je changeais un peu de, de, de registre. Donc voilà ce, un premier déplacement. Et euh, ensuite, un déplacement dans la, dans la confrontation entre économie et théologie. Et c'est passé de l'opposition, cette opposition à laquelle conduit quand on voit uniquement les valeurs, porteuses, dont, dont sont porteuses chacune des disciplines, à, à justement à quelque chose qui permet eh, le dialogue, parce que ce rapport à la transcendance, comme je disais tout à l'heure, dans, dans les deux disciplines, eh, véhicule justement autant eh, de la vie que de la mort, eh, des, des, des, des, des expériences de libération que des expériences d'aliénation. De, et voilà, donc ça c'est le, le deuxième. Et, et puis, voilà, le, le, pour moi le principal déplacement, c'est le déplacement de voir l'économie, non pas comme euh, ce qui avant tout a pour vocation de produire des biens et des services, et donc de satisfaire des besoins, c'est comme ça qu'en général on voit l'économie, à la voir avant tout comme un médiateur social et de voir que la vocation première de l'économie est celle de mettre en relation des gens et de faire société. Et donc là, c'est vraiment un déplacement énorme par rapport à la manière de penser et d'analyser l'économie. Voilà donc le premier déplacement que j'ai appelé « de, euh, des valeurs à la relation ». Alors, deuxième épisode, donc deuxième déplacement. Et que j'ai euh, appelé de l'impact social à l'utilité sociale. De l'impact social à l'utilité sociale. Alors là, c'est des termes plus économiques, mais vous allez voir euh, pourquoi, pourquoi j'utilise ces, ces deux termes. En fait... Euh, le premier déplacement que je viens de, de, de présenter rapidement, c'est un déplacement eh, au niveau purement théorique, et c'est ce que j'ai fait dans ma thèse. Voilà, c'était théorie économique et euh, théologie, euh, voilà, philosophie, anthropologie. Et voilà, une fois que, que j'avais fini ce, ce, ce premier travail, eh, j'ai dit bon, il faut que je puisse euh, voir comment ça s'incarne dans la réalité économique. Et donc, euh, que, quelles pratiques économiques me permettent justement de visualiser et c est, c est un peu cette analyse plus théorique. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert l'économie sociale et solidaire. Et euh, justement, j'ai vu que, vous savez, l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur voilà, très, très large et qui est composé d'une multiplicité de pratiques très différentes et qui, en fait, est toujours à la recherche d'une identité commune. C'est un secteur très large et qui est en plein évolution et développement. Et donc, du coup, on a toujours un problème énorme pour dire qu'est-ce que c'est l'économie sociale, qu'est-ce que c'est l'économie solidaire, qui en fait partie et qui ne fait pas partie. Et, et donc, pour moi, c'est typiquement, je dirais, une économie à la frontière. Voilà, vous avez entendu que j'aime bien cette notion de frontière. Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est véritablement une économie à la frontière. Alors, il y a surtout, j'évoque surtout, trois frontières qui caractérisent cette, cette économie. Premièrement, vous savez, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on parle de, souvent de tiers secteur, justement, parce que c'est une économie qui est entre le secteur privé et le secteur public. Et elle est proche du secteur public parce qu'elle a une finalité d'utilité sociale, mais ce n'est pas des acteurs publics, c'est des acteurs privés. Donc et on l'appelle, voilà, tiers secteur. Donc entre les deux secteurs classiques de l'économie. Première frontière. Deuxième frontière, et là c'est à l'intérieur même de, euh, de l'économie sociale et solidaire, elle est tiraillée de l'intérieur par euh, ce qu'on appelle d'une part les acteurs historiques de l'économie sociale, les acteurs historiques de l'économie sociale sont les coopératives, les mutuelles et les associations sont les premières formes voilà, associées à cette idée d'une économie plus sociale et, et alternative. Et euh, ils sont aujourd'hui très tiraillés et parfois en rivalité avec le dernier arrivé euh, à la famille de l'économie sociale et solidaire que c'est l'entrepreneuriat social. Et voilà, que c'est des entreprises qui, avec la forme classique, souvent société anonyme, société à responsabilité limitée, mais avec une finalité sociale, et voilà, ils disent « nous faisons aussi partie de cette famille ». Donc là, il y a, il y a une, une petite guerre interne entre ces deux acteurs, donc là aussi encore une, une frontière à l'intérieur. Et puis, je dirais, c'est un secteur, et c'est ça que je trouve aujourd'hui très intéressant, qui est à la fois, je dirais, en concurrence et en partenariat avec l'entreprise classique et avec le secteur social classique. Avec l'entreprise classique, parce que l'entreprise classique, de plus en plus, essaye aussi d'intégrer cette finalité sociale. Vous avez sûrement entendu parler de la RSE, la Responsabilité sociale d'entreprise. C'est justement cette référence dans l'entreprise à des dimensions qui ne sont pas uniquement financières et qui touchent le social, l'environnemental, la gouvernance. Mais vous avez entendu, là, c'est en pleine actualité, la loi PACTE, avec cette notion qu'on ne sait pas très bien si elle va se mettre en place d'entreprise de à mission, et donc voilà, là, l'entreprise classique, aujourd'hui, est en train aussi de eh, se rapprocher un petit peu de cette finalité sociale eh, associée à, à l'activité économique. Donc là, l'économie sociale et solidaire se situe à, à l'égard de l'économie classique, toujours comme ça, un peu en partenariat. Il y a beaucoup, beaucoup et de plus en plus de partenariats avec les, les entreprises classiques. Et en même temps, de concurrence. Parce que, voilà, l'entreprise classique, c'est pas l'économie sociale et solidaire. Et donc, euh, il y a un petit peu ces doubles euh, approche. Et la même chose avec le secteur social classique. Parce que euh, l'économie sociale et solidaire répond à des besoins sociaux. Et euh, voilà, des besoins sociaux euh, qui est, auxquels répondait un peu, le, évidemment, le secteur public et ensuite les associations, mais avec des, des systèmes plus classiques, voilà, des, des, euh, donner du logement à celui qui est sans logement, donner euh, du travail à celui qui est au chômage, donner euh, de, des aliments à celui qui n'a pas un revenu. Et donc aujourd'hui, on voit les grandes associations du social... Se rapprocher de l'économie sociale et solidaire, vous voyez par exemple le Secours catholique, Emmaüs, Aurore, voilà, grandes structures du social, qui commencent à développer des pratiques de l'économie sociale et solidaire. Et donc voilà, il y a et là aussi une troisième frontière, l'économie sociale et solidaire est toujours euh, voilà, en train de se rapprocher, de se différencier et, du secteur social et du secteur économique classique. Donc voilà, une économie à la frontière. Alors, cette économie sociale et solidaire a été souvent, et elle est encore aujourd'hui par beaucoup de personnes, perçue comme une économie de la réparation. Parce qu'on dit que c'est une économie pour les pauvres. C'est une économie qui essaye de répondre aux défaillances du marché. Le marché, qui est excellent, quand même, il, est, il crée un peu d'exclusion. Et donc, voilà, l'économie sociale et solidaire va essayer de répondre à ceux qui restent, à la marge de, de l'économie classique. Et donc, c'est, voilà, une économie de la réparation. Alors, ce n'est pas du tout ma conception de l'économie, de, de l'économie sociale et solidaire. Je pense que si, si ce qui m'intéresse de cette économie, c'est que je pense qu'elle est porteuse, justement, d'une nouvelle manière de penser ce que c'est l'économie et de faire l'économie, de la logique économique. Alors, je dis ça très fortement, et en même temps, je dis également... Que l'économie sociale et solidaire, pour moi, ce n'est pas un modèle économique alternatif, parce que elle n'est pas un modèle économique. Elle est une multiplicité des pratiques qui essayent de faire de l'économie autrement, mais ça ne fait pas modèle. Et donc voilà, c'est de la recherche, c'est de l'expérimentation, c'est de l'ouverture, et euh, mais voilà, mais de l'ouverture, pas uniquement de manière euh, en termes de réparation, mais en termes des interrogations des fondements de l'économie. Alors. Pourquoi je, cette introduction sur l'économie sociale et solidaire eh, par rapport à ma démarche C'est parce que justement, pour moi, aujourd'hui, si je dois définir ce que c'est l'économie sociale et solidaire, pour moi, ce qui la caractérise avant tout, c'est le fait de privilégier la richesse relationnelle. C'est le fait que pour l'économie sociale et solidaire, et il y a une richesse première à produire, que c'est la richesse relationnelle, avant la richesse économique, financière et, et, et matérielle. Et donc voilà, on revient à la relation. Voilà, je retrouve cette relation que pour moi est, devait être au centre de l'économie dans ces pratiques, voilà, et qui, qui vont justement la privilégier. Et donc euh, voilà, j'arrive au terme que j'avais utilisé pour pour cette deuxième déplacement, c'est que aujourd'hui, quand on veut euh, la richesse relationnelle. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à identifier et encore plus à mesurer. Autant c'est facile de mesurer et calculer la richesse financière ou matérielle produite, autant c'est difficile d'identifier et mesurer la richesse relationnelle. Et donc c'est là qui apparaît un terme, qu'aujourd'hui on entend beaucoup, que c'est impact social. La manière de pouvoir donner à voir la richesse relationnelle produite, souvent est associée à l'idée d'impact social. C'est un terme très à la mode. Vous avez peut-être entendu parler du French impact. Voilà, le gouvernement parle beaucoup de cette idée de French impact. Voilà, il faut que l'économie puisse montrer qu'elle a un impact social. Et en fait, voilà, et nous, dans le travail de recherche que nous faisons sur l'économie sociale et solidaire, nous disons que, et il y a une différence entre l'impact social et l'utilité sociale. L'impact social, en général, quand on parle d'impact social, c'est de pouvoir mesurer ce que l'activité économique produit en termes d'effets social. On va mesurer les effets. Par exemple, combien de personnes ont trouvé de l'emploi grâce à cette activité Combien de personnes ont été logées grâce à cette activité Donc on va, voilà, beaucoup quantifier, mesurer le, le nombre des bénéficiaires de l'activité au niveau social justement. Et nous disons en fait que euh, la richesse relationnelle de l'économie sociale et solidaire ne peut pas se réduire à l'évaluation de l'impact social, et que en fait le plus important de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas tellement ses effets quantitatifs sur des populations cibles, mais c'est la manière dont elle réussit à faire société d'une manière nouvelle. C'est ça le plus important de l'économie sociale et solidaire. Quand je dis la richesse relationnelle, c'est est-ce qu'elle crée des relations autour d'elle euh, qui permettent justement de euh, penser une autre manière de faire du commun, de vivre ensemble, euh, de faire société. Et c'est ça qu'il faudrait arriver à évaluer avec euh, ces activités. Donc euh, voilà euh, pourquoi je dis euh, euh, qu'il y a pour moi là une, une, un déplacement aussi de, de l'impact social à l'utilité sociale et que, que l'utilité sociale, pour moi, est beaucoup plus en résonance avec, justement, toutes ces dimensions de la relation et, que j'évoquais dans le premier déplacement. C'est ça, pour moi, qui est, qui, quand, je, quand on parle de richesse relationnelle qu'il faut et, donner à voir, c'est justement et, comment l'activité la, permet et contribue à faire société, comment elle contribue à construire une autre représentation du monde de commun. Euh, voilà, c'est ça pour moi euh, la, la, la, la richesse relationnelle. Et, et voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, cette idée d'impact social, qu'on l'utilise aussi notamment dans l'économie classique, euh, vous avez conduit à euh, une espèce de dissonance, j'emploie à nouveau ce terme, de dissonance entre valeur économique et valeur sociale. En économie, en économie classique, on, tout ce qui se réfère au social, en général, on va le qualifier de « externalité ». C'est un mot qu'on aime beaucoup en économie. Externalité, ça veut dire que c'est des effets externes à l'activité, à ce qui est propre à l'activité. Et pour moi, le social est complètement inhérent à l'activité économique. Et on ne peut pas penser l'économie sans penser ce qu'elle produit en termes de valeur sociale. Et donc, voilà, pour moi, là, il y a une dissonance qui devient grave, que c'est cette séparation entre valeurs économiques et valeurs sociales. D'une part, il faut avoir un bon, une bonne rentabilité financière, et d'autre part, il faut aussi pouvoir montrer qu'on a un bon impact social. Et pour moi, justement, ce qu'il faut, c'est penser ces deux dimensions ensemble. Voilà, donc, voilà, alors, là, j'ai surtout parlé d'économie, d'économie sociale et solidaire, en lien avec la, avec la, avec la, la relation... Et pour moi, cette, toute cette réflexion autour de l'économie sociale et solidaire, et de la richesse relationnelle et de l'utilité sociale dans l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est une réflexion qui a été très nourrie par l'anthropologie chrétienne. Vous savez, l'anthropologie chrétienne pense l'humain, avant tout l'être humain, comme un être de relation. Et justement, ça m'a beaucoup aidé à penser... Et cette dimension relationnelle au cœur de l'économie. Alors, euh, voilà, juste quelques, quelques éléments que, que, que j'évoque rapidement pour montrer le lien. Et vous savez, et, euh, à partir de, de tout ce travail que nous faisons... Et, euh, sur, de recherche euh, sur l'évaluation de l'utilité sociale. Nous avons créé un groupe de recherche action euh, à la, en lien avec le master d'économie solidaire où on fait de l'évaluation de, de l'utilité sociale un peu avec cette euh, dimension euh, plus sociétale qu'uniquement effet social. Et nous avons donc élaboré une méthode propre. Et cette méthode, justement, nous l'avons qualifiée de euh, anthropologique. Parce qu'avant tout, nous pensons que notre approche pour évaluer l'utilité sociale est avant tout anthropologique. Et vous savez, la première expérience que j'ai faite d'évaluation d'utilité sociale, qui a nourri toute euh, ensuite l'élaboration de cette méthode un peu propre d'évaluation d'utilité sociale, c'est l'évaluation de l'arche de l'arche de Champagner. Donc, vous voyez, et, et donc là, évidemment, la question anthropologie sociale et, et, et anthropologie chrétienne sont, sont très reliées. Et ensuite, voilà, et, si vous voulez, j'ai voulu, c'est un peu ce que j'ai voulu aussi plus expliciter dans le livre Le goût de l'autre, où justement, vous savez, le, le livre Le goût de l'autre pour moi... C'était peu le, la manière de pouvoir traduire dans un langage plus grand public ma thèse. En fait, j'avais une grande frustration, c'est qu'à chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que j'avais fait dans ma thèse, personne ne comprenait. Ni les économistes, ni les théologiens, ni les philosophes, personne. Et donc, euh, <rire> je me suis dit, euh, il faut que j'arrive à, à pouvoir traduire ça d'une manière plus, euh, plus accessible. Et, et donc, euh, euh, voilà, c'est un peu le résultat, c'est ce livre euh, que, qui s'appelle « Le goût de l'autre ». Et la manière que j'ai trouvé euh, dans, dans, dans le livre pour montrer ce lien entre euh, référence chrétienne et, euh, et, et analyse économique a été de faire référence à des récits bibliques. C'est en fait dans la Bible que j'ai pu trouver ce langage, parce que la Bible, c'est ça, c'est des histoires, c'est des histoires des hommes et des femmes qui ont vécu quelque chose ensemble, qui ont une même référence à, la, à une transcendance commune. Et donc, c'est ces histoires qui m'ont permis, justement, de faire un peu la, la mise en résonance avec, avec l'économie. Et, et c'est ça qui m'a conduit en fait à, et c'est un peu le travail que j'ai commencé là et que je continue aujourd'hui, euh, je dirais l'anthropologie chrétienne m'a permis euh, et me permet de pouvoir euh, analyser et qualifier quelques-unes de ces relations que pour moi, sont au cœur de l'économie. Par exemple, je ne vais pas l'aborder, mais juste, je l'évoque. Par exemple, une, une, une relation que j'ai beaucoup travaillée, c'est la relation d'alliance, évidemment, qui est une relation très présente dans la Bible, et que j'ai confrontée avec la, la relation de contrat en économie. Et donc, euh, voilà, ça m'a permis, justement, euh, de cette relation d'alliance publique, m'a permis, justement, d'interroger la relation contractuelle euh, en économie. Donc, voilà, ça, c'était euh, euh, le deuxième déplacement. Et le troisième et dernier déplacement, euh, c'est, euh, voilà, la troisième étape, je l'ai... Euh, intitulé comme ça, donc euh, c'est le passage ou le déplacement du commun à la communion. Du commun à la communion. Alors, voilà, je, je viens de, des valeurs à la relation, de l'utilité, de l'impact social à l'utilité sociale, donc vous voyez, il y a toujours cette idée de la relation. Et là, il y a eu quelque chose que pour moi, aujourd'hui, euh, voilà, est une, une source majeure de réflexion sur la relation en économie, que c'est eh, cette notion d'écologie intégrale eh, qui a, a été présentée par eh, le, le pape François dans l'encyclique Laudato si. Eh, voilà, vous avez dans la maison des grands experts eh, sur la question. Je vois qu'il y a Fabien Rebol, et donc voilà, eh, je ne vais pas vous faire une euh, <rire> présentation de l'écologie intégrale, mais eh, je vous dis, pour moi, euh, j'ai trouvé dans cette euh, notion d'écologie intégrale quelque chose qui est venu nourrir et reconforter l'idée que la relation est au centre de la vie. Et, et que donc, au centre de l'économie, mais pas uniquement au centre de l'économie. Euh, et donc, euh, voilà, et, vous savez, dans, dans, dans cette notion d'écologie intégrale, et, il y a... Et, et, on fait le lien avec l'articulation entre quatre relations, justement. L'écologie intégrale renvoie à l'idée de quatre relations, la relation à soi, la relation aux autres, la relation à la nature et la relation à Dieu. Mais c'est justement, vous voyez, l'écologie est présentée en termes de relations et de l'articulation entre ces quatre dimensions. Et, et en fait, euh, à partir de là, je, je trouve que là, aujourd'hui, pour moi, je trouve que cette, euh, cette idée que la relation est vraiment au cœur, et pour moi, euh, acquiert encore euh, une épaisseur et, une, et un fondement beaucoup plus grande. Et, et si je euh, le mets en, en lien avec, justement, l'économie, c'est parce que, vous savez, dans, dans l'encyclique euh, Si', le pape, est, voilà, à partir de cette idée d'écologie intégrale, invite à la conversion écologique. Et cette conversion écologique est présentée et, par le pape comme euh, euh, l'appel à une révolution culturelle. C'est le terme qu'il utilise, révolution culturelle et changement de paradigme. Donc, vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Ce n'est pas simplement de pouvoir mieux respecter les ressources naturelles. Ce n'est pas ça, la question. La question c'est un changement véritablement de, de, de, de paradigme, de manière de vivre. Et de, alors là, je pense que ça, ça, ça pour moi, ça, ça touche un petit peu des, des questions philosophiques, c'est aussi une invitation à changer notre imaginaire de ce que c'est une vie bonne. Je pense que c'est ça, l'invitation d'écologie intégrale, c'est de pouvoir... Développer une autre imaginaire de ce que c'est une vie bonne. Et, et voilà. Et là, du coup, pour moi, ça, ça, ça, je retrouve tout le lien avec l'économie. Je. je Juste trois, trois dimensions de cette vie bonne dans le modèle dominant aujourd'hui de la modernité et de l'économie qui, à mon avis, sont appelées à évoluer à partir de, de l'écologie intégrale. Vous savez, quand on parle de vie bonne, une vie bonne dans notre société, c'est d'avoir une bonne qualité de vie et une qualité de vie, en général, on va parler d'une qualité matérielle, du bien-être matériel. Eh bien là, et je pense qu'à travers date aussi, on voit bien que la vie bonne ne peut pas être uniquement eh, pensée en termes de satisfaction des besoins matériels eh, et que la vie bonne doit être pensée justement en termes de bien-être euh, relationnel et donc de, de qualité de vie relationnelle. Donc voilà un, un, un premier eh, déplacement en termes d'imaginaire de, de, de vie bonne. Deuxième déplacement, mais qui est très proche de, de, ce, de ce premier, c'est comment on passe, vous savez, dans, dans, dans, la, dans la vie bonne aujourd'hui, il, il, il y a une référence qui est majeure, c'est une valeur absolue dans nos sociétés, c'est l'autonomie. L'autonomie, voilà, il faut dans nos sociétés être autonome. L'autonomie est pensée surtout en termes d'indépendance. Vous savez que nous avons beaucoup du mal à devenir dépendants. Et, et voilà, et donc l'autonomie est pensée en termes, justement, le contraire de la dépendance comme indépendance. Et là, Laudato Si est très clair. Il dit l'objectif, ce n'est pas de devenir indépendant, c'est de devenir interdépendant. Et donc, euh, voilà, au cœur de cette euh, écologie intégrale, il y a justement euh, cette idée d'interdépendance. Et, et donc là, pour l'économie, c'est une révolution. Parce que l'économie, justement, pense l'acteur économique comme un acteur indépendant, autosuffisant, qui va échanger avec les autres, mais uniquement pour satisfaire ses besoins. Donc la relation ne le transforme pas. C'est simplement un échange, justement, euh, instrumental. Et donc, voilà, c'est une révolution pour l'économie. Et puis, troisième déplacement, c'est en termes de vie bonne, c'est ce que j'appellerais le, le passage, de, le déplacement de, de la sécurité. La sécurité, c'est aussi une valeur majeure dans nos sociétés. Voilà, il faut bien sécuriser. Tout, euh, voilà. Et sécurité, c'est quoi C'est bien garder les acquis. Une fois qu'on a quelque chose, il faut bien la protéger. Et voilà. Hein les siens. Les siens, oui, absolument. <rire> Surtout les siens. Et, et, et voilà. Et là, je pense qu'il y a aussi une révolution à faire parce que c'est de penser peut-être l'avenir, pas uniquement en termes de sécurité, mais de le penser en termes de alors, ce que j'appellerais le vide créateur, c'est-à-dire de penser comment l'insécurité, l'incertitude, l'imprévu, Peut être justement euh, la source de, de nouveaux possibles. Euh, vous savez, ça, ça, ça résonne aussi avec une, une expression du pape que, que j'aime beaucoup. Euh, il dit il faut euh, initier des processus plutôt que posséder des espaces. Et voilà, la sécurité est du côté de la possession des espaces. Et la, la, ce vide créateur, c'est justement initier des processus dont on ne connaît pas le résultat, mais eh, voilà qu'on pense qu'ils peuvent nous emmener à des nouveaux possibles. Donc, euh, voilà. Alors, euh, cette idée d'écologie intégrale, vous voyez, qui met la relation au cœur, et il y a en particulier une relation qui est, qui est au centre, je pense, de, de l'audit aussi. Eh, qui est la relation de communion. Eh, vous savez, quand le pape parle de conversion écologique, la première chose qu'il va dire, c'est qu'il faut rentrer en communion avec tous les êtres vivants. Donc, vous voyez, c'est énorme, parce que déjà, être en communion entre les humains, ce n'est pas évident, mais en plus, avec tous les êtres vivants, c'est-à-dire animaux et végétaux, bon, voilà, je ne sais pas très bien comment on fait, mais euh, voilà, la visée est, est, est, est vraiment énorme. Et donc, euh, il y a cette idée de, de communion qui est, qui est au centre de, de, de, de, de, du type de relation qui est, qui est proposée. Et, et voilà, et je pense que là... Eh, cette idée de communion telle qu'apparaît dans l'audate aussi pour moi ça, ça dit quelque chose de fondamental sur la relation et ça invite par exemple à interroger la notion de bien commun. Vous savez la notion de bien commun c'est un principe majeur de, de l'église, de la pensée sociale de l'église mais que je pense que, et notamment en lien avec la question écologique, on a réduit soit à des biens communs, voilà, des biens qui euh, doivent être accessibles à tout le monde, la terre, l'air, l'eau, voilà, des biens communs, ou euh, le fait, euh, le bien commun en termes de que toute personne puisse justement euh, satisfaire ses besoins de base. Donc voilà, se nourrir, se loger, euh, s'habiller. Et donc, vous voyez, le bien commun, parfois, est réduit euh, à cette idée de euh, satisfaction des besoins. Que tout le monde puisse satisfaire ses besoins. Et moi, je pense que cette idée de communion invite à penser autrement le bien commun. Alors, c'est pas nouveau parce que vous savez, il y a déjà un des grands penseurs du bien commun, que c'est Gaston Fessard, qui parlait du bien commun comme le bien de la communion. Et, et voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser le bien commun comme le bien de la communion. Et que face à la crise écologique, aujourd'hui, le risque, c'est de penser qu'il s'agit de faire possible que tout le monde puisse accéder à ces biens de base. Et moi, je pense que là, on passe à côté de l'essentiel. Parce que l'objectif principal, je pense, de cette transformation écologique à faire, c'est justement eh, plutôt de, de, de, de faire que tout le monde puisse vivre, être en relation de communion avec les autres. Vous savez, il y a cette notion très belle dans l'audatoci qui est celle de la maison commune. Et je dirais, pour moi, la visée de cette conversion écologique, c'est que tout être vivant sur terre puisse se sentir chez soi, c'est-à-dire puisse se sentir appartenir à cette maison commune et en communion avec les autres êtres vivants qui appartiennent à cette même maison. Voilà, donc euh, voilà trois déplacements, donc des valeurs à la relation, de l'impact social à l'utilité sociale, de, du bien commun à la communion. J'ai voulu, euh, peut-être ça vous a semblé un peu disparate, j'ai voulu euh, vous euh, raconter un petit peu quel avait été mon cheminement et, et, et, et comment la rencontre, de l'économie, qui est toujours ma, ma discipline de base, la rencontre de l'économie avec d'autres disciplines, notamment avec la théologie, euh, m'avait conduit justement à, à déplacer et mon regard, mon analyse, et ma représentation de l'économie. Et voilà, et donc du coup, un peu une invitation à vous qui êtes, je pense, pour la plupart des philosophes et des théologiens, à ne pas avoir peur de l'économie, parce qu'en général, quand on n'est pas dans l'économie, voilà, on a horreur de l'économie, et à dire que là, il y a des rencontres qui peuvent être vraiment fécondes et prometteuses. Merci beaucoup. Chers collègues, merci pour l'histoire que vous nous avez racontée, pour les histoires que vous nous avez racontées et qui nous ont tenus en éveil. <rire> euh, voilà, j'essaie de reprendre un petit peu certaines choses pour des questions. Euh, vous interrogez la manière, je trouve ça très intéressant, de nous représenter l'économie. Mieux encore, vous nous invitez à penser l'économie avec des concepts nouveaux, comme le concept de transcendance et peut-être même à réenchanter l'économie à travers cette notion si importante de relation, si j'ai bien compris, avec des implications très concrètes, comme vous l'avez montré, dans les différents domaines de l'économie. Pour ma part, ce que j'apprécie bien dans votre exposé, son caractère, sa méthode, deux choses quand vous parlez de frontières et de déplacements. C'est justement parce que vous êtes, j'allais dire, un peu entre deux chaises, culturelles, disciplinaire et autres, qu'il y a cette espèce d'inconfort qui vous plaît bien parce que ça donne à penser, ça donne du dynamisme et de la vitalité pour ouvrir de nouvelles voies à la pensée. Et une pensée qui est toujours en déplacement, qui interroge ces images et représentations. Et pour les philosophes, ça va bien, ce regard critique. C'est quelque chose qui plaît bien. Bah, — Juste une question comme ça. Je sais même pas si elle est très intelligente, hein, mais tant pis. Euh, et puis je me fais un peu l'avocat du diable parce que, en fait, je suis sûr qu'en sortant, on va tous signer ce que vous avez dit. On est tous d'accord avec vous. Mais le monde dans lequel on vit est un peu plus impitoyable. Est-ce que euh, les économistes seraient d'accord avec ce que vous dites Est-ce que les acteurs de l'économie seraient d'accord euh, Je sais pas. On a l'impression que pour vous, la notion d'économie, elle est quand même finalisée vers quelque chose de plus rancel alors que souvent les acteurs de l'économie dans les grandes industries euh, bon, ben, ils regardent la rentabilité euh, voilà, ils n'ont pas, pas forcément toujours ce regard là ou bien, alors je ne sais pas si l'économie est, est orientée et fonctionne bien quand elle est orientée vers quelque chose qui la dépasse ou bien si vous invitez justement à remettre l'économie dans un dispositif de société plus globale où elle ne serait qu'un agent particulier pour un développement plus vaste oui alors euh je pense que euh, l'activité voilà, économique, ça serait évidemment un dispositif de plus qui, pour moi, il faut euh, le penser à l'intérieur d'un projet de société. C'est-à-dire, pour moi, c'est un peu ça. Je, je, je, je pense que faire un choix de politique économique, c'est faire un choix de société. Et malheureusement, vous voyez, quand on analyse un petit peu les réformes économiques, les politiques économiques, on va regarder un petit peu, justement, l'effet immédiat au niveau économique, au niveau de croissance, au niveau du PIB, au niveau de, de, de, de, de, de dette, au niveau voilà, des, des résultats très, très financiers. Et, et je pense qu'il voilà, faudrait... Et toujours penser la politique économique avec et en articulation avec le projet de société globale. Donc, euh, alors, ça c'est par rapport à l'activité économique. Donc, je pense que l'activité économique et la politique économique doivent s'inscrire justement dans cette. Vous savez je pense qu'on est dans des, dans des sociétés, c'est un peu cette rationalité, un peu l'effet pervers de cette rationalité qui, a, qui sépare pour mieux comprendre, c'est que oui, voilà, et, et, et vous voyez, le, le, partout en fait, dans le gouvernement, dans, dans, mais aussi dans nos, dans, dans nos universités, en fait, on sépare et, et on a des experts de chaque chose, et voilà, et, et, et chacun est expert dans son domaine, et et donc, pour moi, là, il y, a, il y a une sorte de révolution à faire, de dire qu'il faut créer beaucoup plus des espaces de, de croissement, et, parce que, et, et pourtant, ce n'est pas l'espère de, de, de, de ce secteur qui va, qui va pouvoir trouver une solution, c'est dans sa capacité, justement, de travailler avec les autres qui va se voir son expertise. Mais ça, voilà, pour moi, ça, c'est de l'ordre de, de la révolution. Alors, ça c'est au niveau voilà, activité économique, politique économique. Vous disiez, est-ce que c'est l'économie qui est appelée à, à, à se penser toujours comme quelque chose qui la dépasse Alors là, là oui, là c'est plus dans le dans la nature de l'économie, donc c'est pas tellement dans, dans, dans l'activité économique, dans le faire économique, dans la nature de l'économie. Oui, je pense que l'économie justement ne doit pas se penser. L'économie a été pensée une uniquement en termes de gestion des biens, voilà. Et vous savez, la, la définition qu'on trouve dans tous les manuels d'économie, c'est allocation des ressources rares entre des fins multiples. Donc, allocation des ressources rares, qu'est-ce que fait l'économie Elle produit, elle distribue les biens en fonction des besoins des personnes. Eh ben, donc, c'est uniquement bien gérer les biens. Et voilà, et je pense que là, ça, c'est pas l'économie. Ça, c'est pas l'économie. Et que du moment que dans l'économie, comme j'essayais un petit peu de le dire, on met la, la relation au centre, donc, nécessairement, l'économie ne peut pas se réduire uniquement à une gestion euh, des biens et des ressources et des, et des, et des services. Donc, euh, oui, je pense que les, pour faire de l'économie, il faut l'inscrire dans quelque chose qui la dépasse. Si la relation est au centre, la relation, justement, est quelque chose qui dépasse euh, voilà, le, le, le, le, la gestion euh, matérielle. Je ne sais pas si c'est... C'est une question... Merci. Voilà, on va passer un micro pour... Question sur la gauche. En fait, je comprends bien ce que vous voulez dire par rapport à des entreprises qui travaillent dans l'économie réelle. Donc par exemple l'agriculture, l'industrie, ou le secteur, des... enfin des... un certain nombre de secteurs du service comme le tourisme puisqu'on peut vraiment travailler la question de la relation entre les clients, les fournisseurs, euh, entre les employés. Euh, mais la question me paraît plus difficile quand on arrive dans le domaine de la finance. Alors dans la finance, évidemment, il faut distinguer entre les, les, banques, euh, les banques de détail et euh, toute la partie qui est banque d'investissement. Banque de détail, il y a aussi cette question euh, euh, du fournisseur, de la relation au client, qui peut tout à fait se travailler, on peut tout à fait imaginer euh, ce type de banque, euh, devenir euh, social et solidaire. Pour la banque d'investissement, on est sur une autre affaire. Mmh. Parce que quand on, euh, quand on voit par exemple les fonds de private equity, dont le seul but est de racheter en endettant davantage l'entreprise euh, pour pouvoir vendre plus cher par la suite, il euh, y a mmh. des questions qui se posent quand on voit les fonds de pension américains qui donc fournissent les retraites des employés américains et donc qui nécessairement doivent générer des pro profits. Euh, on peut se poser des questions quand on voit aussi... le euh, les, les mécanismes qui permettent euh, d'investir en pariant à la baisse euh, sur les cours de la bourse. De la même façon, euh, est-ce que tout cela euh, peut être réformé, pensé autrement, de façon solidaire Ou est-ce qu'il y a un certain nombre de pratiques, de, de métiers euh, qui devraient disparaître <rire> On met au chômage technique à tous les grands financiers. Et alors, euh, je ne sais pas en tout cas, et qu'elle doit véritablement se transformer, c'est clair. Alors, vous savez, euh, je pense qu'il y a aujourd'hui la finance euh, solidaire. Et la finance éthique, que ce n'est pas la même chose. La finance solidaire, c'est justement toute la, la, la finance, comme vous disiez, eh, eh, qui essaye de rapprocher... Et celui qui a de l'argent et celui qui en a besoin et donc se fait un lien direct et donc c'est les fonds de partage, c'est l'investissement solidaire voilà. et donc là aujourd'hui il y a beaucoup de pratiques. Vous savez je pense que la finance solidaire c'est parmi les pratiques de l'économie sociale et solidaire les plus innovantes. Et je pense que là où on a été le plus créatif des dispositifs nouveaux et des outils nouveaux, c'est la finance, incroyablement. Et alors, ça reste au niveau de, justement, de créer des lieux qui, qui, qui justement, permettent de rapprocher l'épargnant et l'investisseur. Et, le, et, le, et, et donc, du coup, et voilà, ça ne touche pas du tout la bourse. Et, donc, alors, et vous savez que dans la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, où on a et, créé l'agrément entreprise, entre, entreprise solidaire à utilité sociale, une des conditions pour avoir l'agrément, c'est de ne pas être coté en bourse. Donc, ça dit très clairement qu'aujourd'hui, en tout cas, pour l'économie sociale et solidaire, le fait d'être en bourse, c'est un risque très grand. Ce n'est pas, pas une diabolisation de la bourse, mais c'est le fait de dire, quand on met son capital dans la bourse, en fait, là, on perd toute la maîtrise, en fait. Donc, euh, euh, voilà. Alors... Je pense qu'il y, y a des choses, parce que euh, je disais, ça, c'est la finance solidaire. Il y a ensuite ce qu'on appelle la finance éthique. Et la finance éthique, c'est cette finance qui est surtout pour les entreprises classiques et qui va justement créer des fonds de placement qui respectent des critères de RSE, des critères, comme on dit, de respect de l'environnement, de la gouvernance et des droits sociaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, l'ISR. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus des fonds euh, ISR. Alors évidemment, là, c'est encore très loin de, de, de, de ce que fait la finance solidaire, mais c'est déjà une manière de, euh, de pouvoir. Euh, euh, contraindre un petit peu ou évaluer, si vous voulez, évaluer la rentabilité de ces placements financiers autrement qu'uniquement en termes de rentabilité financière. Vous savez, c'est des choses qui se développent beaucoup. On, a, on parle aujourd'hui d'impact investing. Impact investing, c'est des fonds, des placements euh, qui, vont être, euh, qui peuvent être euh, voilà, circulés en bourse, mais qui vont être évalués par la rentabilité financière et par la rentabilité sociale. Et, euh, et vous savez, aujourd'hui, euh, la grande mode, le grand euh, nouveau arrivé euh, dans, dans, dans le marché, c'est les, les, les social impact bonds, c'est des actions sociales, c'est le fait de pouvoir... Euh, c'est des fonds d'investissement, de, de, de, de, de, des actions, qui vont être euh, évaluées par sa rentabilité sociale. Donc euh, voilà, si vous voulez, eh, ça ne va pas. Je pense qu'on est loin de transformer eh, les effets pervers que vous évoquiez et, et donc de transformer la bourse. Est-ce qu'il faut que la bourse disparaisse Je ne sais pas. Eh, mais je pense qu'aujourd'hui, eh, on perce aussi à l'intérieur... Euh, de la gestion euh, qui passe par la bourse, avec des... des, des, des voilà. et Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau écologique, il y a un mouvement très, très important qui devient de plus en plus important, euh, qui euh, invite à désinvestir euh, sur les énergies fossiles. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui, voilà, qui ont demandé, qui ont appelé les, les, les, leurs banquiers leurs, ou leurs agents financiers et leur dire, voilà, je veux que dans mes placements, vous enleviez tout ce que c'est euh, euh, voilà, des, des, des entreprises qui travaillent dans les énergies fossiles. Vous voyez, là, là, et, et, et là ça, comme c'est beaucoup d'argent, ça peut avoir un impact important. Euh, donc, euh, euh, voilà, je, je pense que c'est des... C'est des petits pas, je, je, je n'ai pas la boule de cristal et je ne sais pas, pas jusqu'où ça peut aller. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, vraiment, je, je suis chaque jour dans l'admiration de voir des choses qui s'inventent dans l'économie sociale et solidaire. Moi, moi si, si je, je reste là-dedans, c'est parce que pour moi, c est, c est, c est, je suis mais vraiment admirative de ces gens qui sont tout le temps en train d'inventer, d'essayer. Ils se trompent, hein ils inventent des choses qui ne marchent pas. Mais voilà, il y a, il y a cette, cette, cette envie de, de créer du nouveau. Et, et voilà, et on invente des choses incroyables. Oui. Oui, je voudrais revenir sur cette économie orientée vers quelque chose de plus grand qu'elle, j'ai appris dans mes premières années de sciences économiques que l'économie était faite pour subvenir aux besoins. Mais moi, ça m'a toujours paru être un but tout à fait louable à l'économie que de viser la satisfaction des, bien, enfin, des besoins matériels de l'homme, que c'est vraiment viser le bien de l'homme. On le voit bien avec les migrants qui n'ont pas ça chez eux. Ils veulent venir chez nous pour l'avoir, qu'on puisse quand même se nourrir, se vêtir, se chauffer, se transporter, euh, se soigner... Euh, Enfin, moi, il me semble que c'est du but tout à fait évangélique. Jésus soignait, donnait à manger. Enfin, il me semble que c'est quand même visé le bien de l'homme. Alors maintenant, après, je ne, sais pas, je ne me souviens plus bien de ce que disait Adam Smith. Je ne sais pas si, effectivement, c'était pour tous les hommes. C'est là où l'anthropologie chrétienne intervient. Et elle dit, ah ben non, ça doit être pour tous les hommes, la satisfaction des biens matériels. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est le fait que tout le monde puisse souvenir à ses besoins et premier, c'est oui, c'est évangélique, c'est le principe de la destination universelle des biens, euh, que toute personne puisse satisfaire ses besoins de base. Donc ça, évidemment, c'est une finalité, comme vous dites, tout à fait louable, et je ne suis pas en train de, de critiquer cet, cet objectif-là. Mais voilà, je pense, et je pense que... Alors, deux choses. Premièrement, que pour moi, ce n'est pas le seul objectif de, de, de l'économie, ni même pas le premier, je dirais. Et, et je pense que euh, le fait de, euh, de réduire euh, la finalité de l'économie à faire que tout le monde puisse accéder aux biens matériels, euh, aux biens voilà, pour satisfaire ses besoins, euh, on, on réduit quelque part l'être humain à, euh, à quelqu'un qui a des besoins à satisfaire, un réservoir de besoins. Et moi, je pense, c'est là pour moi qu'intervient l'anthropologie chrétienne. C'est de dire, mais l'humain n'est pas seulement un réservoir de besoins, n'est pas que des besoins à satisfaire. L'humain est avant tout un être de relation. Et si l'économie veut, sa vocation c'est de faire que chaque personne puisse vivre plus dignement, puisse être vraiment humain, pour moi, il faut qu'en même temps qu'elle assure justement la possibilité de satisfaire ses besoins de base, elle, elle réponde à ce qui est pour moi l'élément premier, que c'est que ce soit quelqu'un qui soit en relation avec les autres. Euh, et, et je pense, vous savez, sinon, euh, le problème c'est qu'on réduit la justice sociale, en tout cas en économie, à uniquement une question de redistribution. Une justice distributive. C'est-à-dire, euh, voilà, il y a des gens qui euh, n'accèdent pas aux, aux besoins de base et d'autres ont beaucoup trop. Et donc, euh, voilà, ce qu'il faut, c'est déjà redistribuer. Bon, c'est déjà pas mal, hein, si on arrivait à redistribuer et à faire, comme vous disiez, que tout le monde puisse accéder aux besoins de base. Mais à mon avis, euh, là, c'est réduire l'économie, justement, et, et, et l'humain. L'économie, c'est une science sociale. C'est pas une science de la gestion. L'économie, c'est une science humaine et donc l'humain est au cœur de l'économie. Donc, je suis d'accord que l'économie doit se soucier de la production et la distribution, mais je pense que l'économie ne peut pas faire de la production et de la distribution sans penser justement aux relations à travers lesquelles justement se fait la production et la distribution. Oui, je ne, dis pas le, je ne dis pas le contraire, mais vous savez, alors là, vous savez, je vais vous dire, voilà, je vais vous raconter une petite histoire, c'est ce que disait l'abbé Pierre, euh, vous connaissez peut-être l'anecdote, quand il a, il a raconté comment il avait créé euh, Emmaüs, il disait, c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui était venu le voir et, et qui lui avait dit qu'il voulait se suicider. Et, et l'abbé Pierre racontait que... Et il avait répondu à cette personne, euh, « tu, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai besoin de toi euh, pour construire une maison. » Et, et, et c'est comme ça qu'était née la première maison d'Emmaüs. Et vous savez, moi, quand j'ai entendu ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait penser, parce que je pense que si je suis dans cette situation où quelqu'un vient et me dit euh, « Je veux me suicider », je vais avant tout essayer de rentrer dans son problème. Essayer de dire, ben c'est pas trop grave, voilà, et essayer de lui donner ce qui lui manque. C'est pas du tout ce qu'a fait l'abbé Pierre. C'est pas du tout. Il lui a dit, j'ai besoin de toi. Voilà, l'économie, au lieu de combler des manques, devrait justement créer des conditions pour que toute personne puisse entendre dire par quelqu'un d'autre, j'ai besoin de toi. C'est ça la vocation pour moi de l'économie. La vocation de l'économie, c'est que toute personne puisse se sentir qu'elle est utile pour la société, qu'elle est utile pour les autres. C'est ça la vocation de l'économie. Donc, certes, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner à manger à celui qui, est, qui a faim. Mais vous savez, si on donne uniquement à manger, et si on donne uniquement du logement, et si on donne uniquement du travail, c'est-à-dire si on donne, on est toujours dans cette relation où il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et je pense que, justement, ça, c'est pas la communion. C'est pour ça que je dis, euh, voilà, pour moi, la vocation de l'économie est relationnelle avant d'être matérielle. Une question, une autre question, ici. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de, des cris d'alarme, de l'alarmisme d'un certain nombre de, de personnes publiques comme euh, Gaël Giraud, par exemple, il y a quelques jours, à France Culture, suite à la démission de Nicolas Hulot, disant que... Il y a une incompatibilité fondamentale entre la logique économique actuelle néolibérale, pour ne pas la nommer, et les urgences de la transition écologique. Ça recoupe ce qui a été dit au troisième anniversaire du, de l'audato aussi à Rome par un certain nombre d'experts qui disent qu'on est, on est probablement déjà trop tard. C'est aussi ce que dit le secrétaire général de l'ONU, Monsieur Guterres, qui dit qu'on n'en a plus que pour deux ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce climat franchement alarmiste par rapport à cette incompatibilité Alors, euh, je suis complètement d'accord sur le diagnostic. C'est-à-dire, la situation est extrêmement grave et... Je suis d'accord, quand, quand j'évoquais cette euh, invitation du pape à une révolution culturelle, un changement de paradigme, et je parlais de changement imaginaire de, de, de la bibonne c'est justement ça, en fait, c'est ça qui, va, qui devrait conduire à un changement de modèle économique. C'est clair que le modèle économique aujourd'hui n'est pas viable, n'est pas durable, et n'est pas juste. Donc c'est clair, c'est clair, et aujourd'hui, les réformes, euh, sont encore très timorés par rapport à ce dont on aurait besoin pour faire face à, à la catastrophe qui, qui, qui est annoncée. Donc, je suis complètement d'accord sur le diagnostic et je pense, oui, qu'il faut alarmer. Mais, voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas rester uniquement dans un discours catastrophique. Euh, parce que je pense euh, que le catastrophisme euh, peut paralyser plus que mobilisé. Donc, je pense qu'il faut dire cette gravité à laquelle on est confronté. Mais, mais vous voyez, lisez Laudato aussi Pour moi, Laudato aussi est un excellent exemple, parce qu'à la fois, il dit avec une cruauté totale, voilà, la, la, la gravité dans laquelle nous vivons. Et, et, et il dit, c'est quelque chose de terriblement tragique, ce qui se passe aujourd'hui. Et en même temps, et en même temps, il dit, voilà, c'est quelque chose qui est porteuse de choix. Et il y a en permanence, dans aussi de la louange. Et c'est comme ça qu'il qui finit l'encyclique. Le pape dit, ce, ce, ce document est à la fois plein de, de, de choix et de, et de tragique Eh bien, moi, je pense, je pense eh, qu'aujourd'hui, ce tragique, cette situation extrêmement grave dans laquelle nous sommes, c'est une opportunité historique pour inventer du nouveau. Et je pense qu'un certain discours catastrophique peut justement paralyser et conduire à se replier. On va essayer de se protéger, parce que de toute manière, la menace est tellement grande qu'on va se protéger. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se mettre à inventer du nouveau. Et donc, voilà, comment faire euh, euh, être à la fois et, et alarmiste et en même temps et dire, parce que je le crois profondément, qu'il y a un nouveau possible à inventer et qu'il est encore temps de l'inventer. Alors c'est vrai que c'est urgent, je suis complètement d'accord, mais voilà, pour moi, à la fois qu'on est alarmiste, il faut justement donner à voir tout ce qui s'invente qu'aujourd'hui, et voilà, quand on voit comment a évolué la prise de conscience écologiste, c'est impressionnant. Évidemment, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, mais c'est impressionnant. Et donc, moi, je pense qu'il faut avoir ce double discours pour vraiment conduire à la, à la transformation de fonds à laquelle nous sommes appelés. Dernière question. J'ai cru comprendre que... Parmi vos différentes interventions à l'université, vous essayez de mesurer les relations et je suppose que vous le faites en tant qu'économiste qui sait que pour convaincre du passage à un autre paradigme, il faut proposer des chiffres et des, des choses qui sont comparables avec ce qui existait avant. Euh, en même temps, comme théologien et philosophe, euh, je pense que la relation, c'est difficile à, à mesurer parce que c'est justement de l'ordre qualitatif. Alors Comment est-ce que vous vous affrontez cette difficulté Et peut-être d'ailleurs, c'est ce qui peut nous faire complètement adhérer à votre projet, que de, de, de voir comment est-ce que vous, vous mesurez des, des, des relations et l'augmentation de ces relations grâce à, à l'économie sociale et solidaire. Oui. Alors, euh, c'est très difficile et je pense que tout n'est pas mesurable, je, je, je pense. Et, et, et donc, il ne faut pas essayer de tout euh, traduire en chiffres et de quantifier tout. Mais je pense qu'il y a certains effets, impacts, euh, qui peuvent être mesurés en termes relationnels. Et vous savez, aujourd'hui, euh, voilà, par exemple, une chose qu'on essaye beaucoup de, de, de quantifier, enfin, de quantifier, de mesurer, c'est par exemple euh, le lien social. Et donc aujourd'hui, voilà, on est dans une société de réseau, et donc le fait de pouvoir voir eh, les, avec combien de personnes une personne est reliée et, et le type de fréquence, des fréquences de ses fréquence, eh, relations, ça, c'est des choses qu'on peut, on peut quantifier. Alors évidemment, on peut pas réduire. Euh, la relation et la qualité relationnelle à la quantité des personnes avec lesquelles on est en contact et au nombre des liens et des, le nombre des fois avec lesquelles on échange avec une personne mais et voilà c'est déjà quelque chose qui permet et, vous voyez qui, qui permet de dire, ces dimensions qui semblaient complètement, euh, voilà, uniquement de l'ordre de, de, de, de, euh, théorique, en fait, elles peuvent, elles peuvent prendre, elles peuvent se traduire en indicateurs. C'est le travail, justement, que nous faisons avec l'évaluation de l'utilité sociale, mais justement, euh, nous insistons beaucoup à, à ne pas confondre les deux. Nous, nous construisons des indicateurs pour montrer que le social, et pas uniquement l'impact sur des populations et des bénéficiaires, mais au niveau relationnel, peut être mesuré. Mais en même temps, nous disons, il y a des choses, quand on veut dire comment une structure contribue à faire société, on ne peut pas le dire uniquement à travers des indicateurs et des quantifications. Donc voilà, je pense qu'il y, y, y a de la marche pour... pour, pour, pour pour pouvoir euh, mesurer certaines choses et, et après c'est vous savez moi je pense que c'est comment on utilise euh, ces indicateurs et ces résultats chiffrés parce que c'est pas tellement uniquement le fait de quantifier c'est voilà et co comment c'est toutes les statistiques hein. vous savez aux statistiques on peut les faire dire tout et son contraire donc, c'est comment, eh, comment on, on utilise ces, ces, ces indicateurs euh, sur la relation. Mais, mais je pense qu'il y, y a, et aujourd'hui, eh, voilà, il, il y a beaucoup de travail en ce sens-là, mais il ne faut, faut pas penser eh, qu'on peut, qu peut tout quantifier. Je suis complètement d'accord. Ouais. Avant de laisser la parole aux, à la Faculté de théologie pour conclure, juste une petite précision. Vous avez vu que toute cette conférence a été filmée. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, euh, ben la réécouter ou la faire découvrir également, elle sera sur le site de l'UCLI euh, voilà, dans la semaine, donc ça sera très rapide. Un grand merci d'être venu ouvrir notre année académique, pardon, de nous déplacer un peu dans le champ de l'économie mais pour nous faire découvrir combien nos études de philo et de théologie, peut-être, sont aujourd'hui plus que jamais nécessaires à notre société, que ces études, elles sont là aussi pour, sans doute, participer à, à changer notre imaginaire collectif de ce qu'est une vie bonne. Je crois que nous avons beaucoup de choses à dire et à témoigner dans, dans cette société, que nous ne, ne sommes pas requis seulement pour euh, travailler sur le religieux, mais sur toutes les vies, sur toute la vie bonne. J'ai beaucoup aussi apprécié cette, que vous ouais. nous invitiez à ne pas euh, être paralysés par, euh, par l'alarmisme, hein, même, si la, même si la situation est, est alarmante, mais vraiment à, à engager toutes nos forces dans ce changement. Et je vais commencer par mon banquier puisque euh, la, pas plus tard qu'il y a trois mois, il m'a demandé de lui faire un petit papier sur là où je voulais investir ou pas mon argent. Alors, j'ai dit pas de marchand d'armes et pas d'énergie fossile. Et il m'a répondu, ah ben énergie fossile, non, ça ne va, va pas être possible. Donc, il y a encore des choses à bouger. Ouais. Grand merci.